Bonjour, cette vidéo va vous présenter le défi « Jouer un son ». Alors, la première des choses, c'est de se brancher sur le compte de Scratch. Vous pouvez vérifier si vous êtes bien branché à votre compte afin de pouvoir enregistrer vos programmes. Ce que l'on veut faire au premier défi de « Jouer un son », donc on va aller choisir le deuxième onglet « Créer ». Par la suite, la première, comme on veut travailler avec du « Makey Makey », on va ajouter en bas à gauche « l'extension de Mickey Mickey pour pouvoir faire partie de notre programme. Alors, je vais choisir le premier bloc que je vais déposer au centre. On peut, à l'aide de la loupe en bas à droite, bien agrandir pour lire les fonctions. Alors ici, je peux décider avec quelle partie de la carte Mickey Mickey je vais vouloir contrôler mon programme de son. Alors, je peux venir sélectionner avec le menu déroulant la flèche par en haut, par exemple. Alors deuxième chose, je vais aller dans le son, donc je retourne à gauche dans les blocs et je vais prendre le bloc qui est plutôt violet pour le bloc de son. Alors ici, je peux prendre tout simplement le son et si je veux donc faire jouer un son, je vais vous montrer comment je pourrais aller choisir euh, un son différent que celui du chant. Alors on va prendre le troisième onglet ici et là on va tomber dans les différentes possibilités de son. En bas à gauche, vous allez voir les différentes possibilités. Alors, vous pouvez choisir un son à l'aide de la loupe. Et là, ça sera toute la banque de sons qui est disponible dans Scratch, qui sont classés par ordre alphabétique. La deuxième fonction, on verra dans un vidéo subséquent, la fonction d'enregistrer notre propre son personnel. À la troisième, euh, ici, dans le troisième icône, pardon, ça va être choisir un son surprise. Donc, c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Et finalement, on pourrait, à l'aide de la petite flèche, importer un son qu'on a déjà enregistré qui est disponible sur notre ordinateur. Alors, je vais revenir avec la loupe, choisir un son. Alors, on, dès qu'on effleure le son, il nous donne une idée de, de ce son-là. Alors, je vais prendre le piano. Alors, on voit ici que c'est le son du piano qui est sélectionné. Je peux le faire jouer pour bien l'entendre. Je pourrais décider de le faire jouer plus rapidement, plus doucement, etc. Alors, avec les différentes options, et on pourrait même couper une section pour en garder seulement une partie. Alors, ce sont les différentes possibilités que le son. Si je veux voir ce que ça donne, alors je vais revenir dans mon code en utilisant le premier onglet en haut à gauche. Et là, comme j'en ai sélectionné un, si je viens prendre le, dans le menu déroulant ici, je vais voir que mon son de piano électrique est disponible. Alors, quand je vais utiliser la flèche vers en haut sur ma carte Makey Makey, ce sera le son du piano que l'on entendra. Alors, je vous fais jouer et je vais prendre une photo de mon montage pour pouvoir commander cette fonction à partir de la carte Makey Makey classique. Bonne expérimentation!